Salut à tous et bienvenue dans euh, ce tuto pour faire un titre transparent, donc euh, une image noire avec un titre qui euh, laisse paraître l'image qu'il y a derrière. Je l'ai fait dans mes précédents tutos euh, et on m'a demandé à plusieurs reprises comment j'avais fait. Euh, et ben, je m'en souvenais plus, donc je viens de chercher pour vous et pour euh, vous montrer ça à nouveau. Donc là j'ai mis, euh, c'est une image, hein, mais euh, évidemment vous pouvez avoir un film. Par-dessus euh, ce film, vous allez faire un titre comme d'habitude. Hop, ici, je vais venir faire un titre. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que le titre soit quand même plutôt costaud. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans le texte, ici, on va agrandir au max. On peut même ici hop, agrandir encore. On va venir le placer au milieu. Voilà, ce qu'il faut faire, par contre, c'est virer les contours et ne garder que euh, votre texte en blanc une fois que vous avez fait votre titre où euh, transparaîtra ici donc l'image, maintenant on va faire inverser tout ça tout simplement en faisant euh, ici une sélection de votre clip vous allez dans le paramètre vidéo ici, si vous l'avez pas ça euh, c'est dans les outils qui se trouvent ici euh, et donc dans les outils vidéo tout en bas vous allez choisir dans le mode de compositing vous allez choisir euh, stencil luma Hop. Et voilà, l'image est inversée. Vous avez votre titre euh, comme ça inversé. Après, il suffit de faire dans mes précédents tutos ce que j'avais fait c'est que j'avais fait une animation. Euh, alors que je me souvienne sur la taille, hop, ici, euh, ou certainement plutôt ici. Voilà, échelle, je pose un point ici, j'avance un petit peu de plusieurs images, je viens augmenter, hop, ici, mon titre, et quand je vais rejouer donc ma scène, hop, du point A au point B, ça va euh, augmenter la taille. Voilà, tout simplement... Voilà, ça sera tout pour ce tuto. Merci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et puis, euh, rendez-vous sur un prochain tuto.